On a plutôt tendance à, à se dire que la France est un pays de citadins, alors que dans la réalité, c'est un pays de ruraux. On a 80% de notre territoire, 88% de notre territoire même, euh, qui est concerné par la ruralité. Alors, l'objectif de la mission dont je suis co-rapporteur avec Pierre Morel à l'huissier, c'est de partir de, du rapport de l'évaluation des services publics en ruralité qui a été rendu par notamment par Jean-Paul donc qui est notre président de groupe Modem aujourd'hui, et dans lequel ils avaient dressé 23 propositions sur lesquelles, effectivement, aujourd'hui, on en a quatre qui ne sont vraiment pas du tout lancées. On a une proposition qui fonctionne vraiment très, très bien, c'est la Maison France Service. Et puis après, des autres propositions ont été engagées, mais ne sont pas forcément tout aboutit. Quand on est rapporteur euh, de, dans le cadre du comité d'évaluation, on ne vote pas la loi, on analyse les politiques publiques et l'action gouvernementale. Donc là, on a eu l'occasion de rencontrer 57 acteurs les plus diversi diversifiés qui soient de tous les, les secteurs ruraux. On a tenu compte également d'une évolution de la typologie de la ruralité, c'est-à-dire l'INSEE a, a classé maintenant 88% des communes en secteur rural. Avec 33% de la population, ça fait qu'aujourd'hui la ruralité est un élément fondamental de ce territoire français. Et à travers ça, on a essayé d'analyser les attentes, les angoisses, les difficultés inhérentes au territoire rural. Alors la situation des, des services publics dans les territoires ruraux, c'est assez paradoxal parce qu'il y a ce côté effectivement Maison France Service qui fonctionne bien, on a des points en de retour. Euh, donc les Maisons France Service c'est un endroit, c'est un guichet d'accueil euh, dans lequel on va retrouver différents partenaires euh, comme par exemple la CAF, la MSA, euh, la DGFIP, alors là c'est pour la, la partie trésorerie, euh, qui vont euh, aider à, euh, notamment dans toutes les démarches qui sont aujourd'hui dématérialisées euh, pour les habitants. Donc il y a un vrai accompagnement et il y a un vrai joli succès euh, sur ça. Et en parallèle de ça, pour autant, euh, les territoires ruraux ont toujours cette sensation euh, d'abandon. Euh, je pense qu'il y a effectivement un, un clivage aussi entre citadins et, et, et ruraux, qui n'est pas forcément, euh, qui, qui est pas forcément enfin, légitime en plus de ça, parce que l'idée est plutôt qu'on construise quelque chose tous ensemble. Euh, mais c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, on a plutôt tendance à, à se dire que la France est un pays de citadins, alors que dans la réalité, c'est un pays de ruraux on a 80% de notre territoire, 88% de notre territoire même, euh, qui qui est concerné par la ruralité et ce qui fait de nous finalement le deuxième pays euh, rural juste après la Pologne en Europe. Alors euh, ce qu'on va préconiser, on est, on est surtout rentré par quatre thématiques différentes, à savoir la question de la santé, la question de la mobilité, la question de l'isolement, euh, la question également donc, de l'accès aux services publics et la, la question du numérique. Alors on a, euh, on a fait un peu les douze travaux d'Hercule, euh, donc on a développé une douzaine effectivement de propositions par rapport à ces quatre grandes thématiques-là euh, et qui c'est des propositions qui vont être transverses, elles ne sont pas forcément figées sur un seul, euh, un seul sujet, euh, on a fait donc des auditions, on a, depuis le mois d'octobre on a fait à peu près une dizaine d'auditions, plus des visites de terrain et, euh, et donc là on rend notre rapport et le rapport on va le transmettre effectivement aux ministres euh, et donc avec nos propositions et l'idée euh, est qu'effectivement euh, ces propositions-là, de la même manière qu'elles ont servi à, à faire bouger des choses en 2019, ça sert aussi à, à continuer de faire bouger les lignes pour la ruralité.